Les plus beaux endroits à visiter en états unis le Grand Canyon, New York, Monument Valley, la route 66, Yellowstone, le Golden Great Beach, les le Capitole des États-Unis, Antelope Canyon, et enfin le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Situé dans le nord de l'Arizona, le parc national du Grand Canyon est l'un des parcs nationaux les plus célèbres du pays. C'est l'IMAS par excellence de l'Ouest Américain. Fondé en 1919, le parc renferme 4931 km carré d'espace prothésiques et de merveilleux géologiques sculptés par le fleuve Colorado pendant plusieurs millénaires. Il abrite le massif du Grand Canyon avec ses superbes couches de rose rouges témoins d'une longue histoire de développement géologique. Le meilleur moyen de contempler le canyon est d'emprunter le chemin de randonnée nommé Rimpray. Vous accédez ainsi à plusieurs points de vue exceptionnels. Appelé couramment de Big Apple, la Gospel, New York est l'une des villes les plus attractives des États-Unis. Cette mégalopole électrique augmente de sites historiques, touristiques et culturels, tels que la Statue de la Liberté, l'Empire du State Building, Times Square, Central Park, et te une d'une atmosphère unique qui n'est présente dans aucune autre ville américaine. Pour vous imprégner complètement dans cette culture new-yorkaise, Réservez vos places pour assister à une comédie musicale de Broadway. Fin de l'Ouestanet des films de John Wayne, vous ne pourrez pas manquer de faire un arrêt à Monument Valley, l'un des paysages emblématiques et l'un des plus beaux de l'Ouest américain. Localisé à la frontière entre le Texas et l'Arizona, vous pourrez serpenter sur un sentier de 27 km entre les buts de grès, les formations géologiques appelées mesas et les vues panoramiques. Baptisée en 1926 et de longueur de 3943 km, la route 66 ou Mother Road, la route mer, traverse les États-Unis d'Est en Ouest et relie Los Angeles en Californie à Chicago dans l'Illinois. À l'époque de sa création, cette fameuse route permettait de favoriser l'immigration vers l'Ouest. Aujourd'hui, si l'on est par des passions, on y aperçoit des villages, stations de service restaurants d'époque classé monument historique Un voyage aux États-Unis pas complet, sans passage au parc Yellowstone. Que faire aux États-Unis et que visiter dans ce célèbre national Établi en 1892 et recouvrant plus de 3500 km2 de nature sauvage, Yellowstone fut le premier parc au monde à être nommé parc national. Il était réputé pour sa faune, ses cascades, ses sources d'eau aux couleurs arc-en-ciel geyser légendaire qui entre en éruption régulièrement tel que le hot Feutel, vieux fidèle Situé à l'embouchure de la baie de San Francisco, le célèbre pont rouge est devenu l'emblème de la Californie. Inauguré en 1937 pour relier San Francisco et le marin Conti, ce pont facile encore aujourd'hui. Pour sa modernité et son élégance, long de 2,7 km et bâti 60 mètres au-dessus des zones de la baie, vous pourrez emprunter le Golden Gate Bridge en voiture, à vélo ou à pied. Les marécages Everglades sont un à faire lorsque vous prévoyez de visiter les États-Unis. À la pointe du sud de la Floride, vous pourrez observer sur plus de 6000 km 2 l'incroyable diversité florale et animale du parc national Everglades, Réputé pour être la plus grande zone sauvage supertropicale du continent nord-américain, montez à bord d'un hydroglosseur et partez à la rencontre des espèces animales protégées telles que les alligators, la montagne ou les tortues. Situé à Washington et surmonté d'une coupe dorée, le Capitole des États-Unis est un lieu symbolique pour les Américains. Construit à partir de 1793, le bâtiment qui sert de siège au Congrès est devenu l'emblème du de pouvoir législatif des États-Unis et de la démocratie depuis plus de deux siècles. Le Capitole ainsi s'accoporte, se visite gratuitement et permet d'apprivoiser l'histoire américaine. Que faire aux États-Unis si vous recherchez un site des paysans? Lorsque vous décidez de visiter les États-Unis, ne ratez pas l'Antelope Canyon, l'endroit le plus phénologique du pays. Situé dans le nord de l'Arizona, ce site, ce qui se compose de deux canyons distincts, Lower Antelope Canyon et Upper Antelope Canyon, appartient aux Indiens Mavazos. Cette merveille géologique sculptée par le vent et par les pluies torrentielles se découvre uniquement grâce à des visites guidées. Un voyage aux États-Unis n'est pas complet sans avoir parcouru les rues atypiques et pittoresques du quartier français de la Nouvelle-Orléans. Fond de 1718, surnommé les vues tarifs », il reflète l'influence française et espagnole et son patrimoine architectural et culinaire. Vivez une expérience unique en parcourant les rues pavées du quartier français pour trouver les maisons coloniales avec leurs balcons. Enfer faire et leur patio fleuri.